Le soleil s'est fait vacciner, mais son QR code a cramé. Mais on est content toujours, <rire> mais on est toujours content de retrouver l'ami GLG. <rire> Il l'a arrêté. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 31 août 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis en août et trois fois par semaine en mois de septembre, mardi, mercredi en live et vendredi. On en parlera tout à l'heure, bien évidemment. Comme toujours, on commence l'émission par une spéciale d'icasse à nos tipeurs, bien évidemment Sébastien Paulet, Mikado, Sébastien Paulet, Cisco, Fred. Alors Sébastien qui m'a confondu avec Raël, apparemment, hein, 10% de ses revenus, euh, <rire> il s'achète lui-même son émission. Plus on a de café, plus on a d'émissions, et challenge retenu pour ce mois-ci, puisqu'on a atteint le troisième ou 4 palier, donc oui, au mois de septembre, il y aura donc bien évidemment trois émissions par semaine. Le mardi et le vendredi, un petit JT du Geek, et alors entre, euh, pour vous, très tôt, le matin, entre 5h et 6h... Euh, non, entre 7h et 8h. Enfin, je sais pas à quelle heure se tombe chez vous, mais très tôt le matin. Et euh, le vendredi... Alors, vendredi... Euh, non, le mardi et vendredi, on change rien. Donc, ce sera le matin au petit-déjeuner. Et tous les mercredis, ça sera entre... Alors attends, 17, 18, 19, 20, 21, 22, non, ça fait 18, 18h, 18h, 19h, on fera un live tous les mercredis, enfin, genre les 4 mercredis du mois de septembre, entre 18h et 19h heure France, on parlera de sujets. Alors, ça sera divisé en deux parties. Une première partie qui sera euh, news générale, divers et variés, et demain, on parlera des technologies du passé qui ont fait mon enfance et qui ont, des, et qui ont disparu depuis peu. Voilà, donc on parlera des cassettes, des VHS, voilà, toutes ces technologies-là, on, on va se rappeler des choses, des tubes cathodiques, les mini 10 les DCC, les DACT, les... Oh là là, il y avait des trucs incroyables. On en parlera demain et il y aura une deuxième partie qui sera une partie dégustation où j'irai acheter des, des cochonneries un peu en mode dégustation et on verra. Cette semaine, je pense qu'on va s'attaquer sur poki Pocky, c'est une espèce de mikado euh, local et il y a des goûts complètement chelous. Il y en a plein, plein, plein. Si vous regardez ici au Japon, ils en parlent souvent. Voilà. Ça sera demain pendant le live, permettra de passer un bon moment ensemble pour faire des super chats, des tipis, des commentaires, des trucs, voilà. Ça durera au moins une heure, peut-être moins. On verra demain. Spécial dédicace donc du coup à nos tipeurs. Spécial c'est également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission. Ça fait plaisir. Ça permet à l'émission d'être mieux référencé sur YouTube. Alors si en plus de ça, vous mettez un commentaire, là, YouTube est ravi. Je suis ravi et les vues euh, décollent. Donc c'est plutôt bien. Voilà. C'est votre travail. Alors, en fait, vous êtes en train de vous dire, ah, l'émission, ça commence à marcher là. Tu commences à faire tes vues, Greg. Hein. Et ben tu te dis, bah, c'est grâce à moi. <rire> c'est grâce à moi. Si tu as mis un commentaire et que tu as mis un pouce en l'air, c'est royal. Là, ça fait un tipi, alors là, la cerise sur le gâteau, <rire> comme dira André. Voilà. Donc spécial dédicace et merci à tous ceux qui mettent un commentaire, un pouce en l'air encore une fois. L'émission marche beaucoup grâce à vous surtout. Voilà. Allez, on commence tout de suite par les news, tu chours sure. Alors, comme toujours, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie, Vous retrouverez toutes mes dernières vidéos, notamment bah, le dernier review d'hier, le dernier live qu'on a fait avec Aliexpress, les microphones Boyard. Normalement, les live Aliexpress, c'est terminé. Mais on va quand même en faire un au mois de septembre avec le Realme GT Master Edition. Je vous raconterai l'histoire tout à l'heure. Elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Ces, meufs, ces meufs sont incroyables. Je vous en parlerai tout à l'heure et t'en parleras des revues à venir. Vous allez voir, c'est surréaliste. Voilà. Bon, allez, comme toujours, on commence par la première news du jour. Alors, voilà, on va tout de suite les microphones Boya et les covers MacBook Pro. Un live qui était euh, une présentation de, de toute la gamme de covers pour les MacBook Pro. Sympa. voilà, Encore une fois, transparent, pas transparent. Et les quatre microphones Boya, qui permet d'avoir une idée un peu plus large, si vous voulez faire des vlogs, du micro, des trucs, voilà, le son c'est quand même très important, ça c'est un micro Boya, on n'en a pas dans le live, le USB type C aussi, enfin, il euh, y en avait un qui était bidirectionnel, voilà, il y avait vraiment des, des produits qui étaient assez intéressants, j'ai pu les choisir, Alors, le panier était relativement faible, mais j'ai pu choisir les produits et c'était quand même plutôt bien. Voilà, donc ça c'était pour le dernier live, normalement, euh, pour moi c'était le dernier, je leur ai dit, écoutez, ça suffit, après il n'y avait plus de produits là, parce que j'ai pu choisir les marques qui me plaisaient, avec des produits pas chers, mais on ne va pas faire que des produits à 10 balles à chaque fois, donc j'ai dit, on arrête, et hop, entre temps, elle me dit, on peut vous envoyer le Realme GT, je dis, bah, très bien, et entre temps, je l'ai reçu, c'est à dire qu'elle me l'a dit, et après j'ai reçu, <rire> donc je leur écris, je dis, voilà, bah, j'ai reçu le Realme GT Master Edition, et là, hier, elle m'écrit, elle me dit, oui, euh, elle me dit, euh, vous êtes sûr que c'est nous qui l'avons envoyé ou que c'est pas un autre vendeur Parce qu'en fait, AliExpress, ce n'est pas eux qui envoient, c'est un vendeur qui décide ou un revendeur ou la marque qui décide de faire un live. Donc, elle envoie le produit elle et elle passe par AliExpress pour faire le live. Elle me dit, vous êtes sûr qu'il vient de chez nous, qu'il ne vient pas d'un autre vendeur et tout Parce qu'apparemment, le mec qui devait m'envoyer, on a l'impression qu'il ne l'a pas envoyé. Et pourtant, j'en ai reçu un. Donc, j'ai dit, vous pouvez pas regarder. Alors, je demande à tous ceux que je connais, je dis, oh, c'est pas vous qui m'envoyez. Non, bah non, je ne travaille pas vraiment avec Rilmi. On a eu un contact avec l'aspirateur, mais ce contact-là me fait, non, non, nous, les téléphones, on n'a pas eu celui-là et tout. Donc, <rire> ils sont pas vraiment sûrs que le Rilmi vienne de... de presque chez eux, quoi. Ça veut dire que le live est un peu en attente, puisqu'ils ne sont pas sûrs. Ils ont dû demander au vendeur, et puis le vendeur a dit « Non, mais on l'a pas envoyé, ou il n'est pas sûr, ou il n'a pas répondu, ou il ne sait pas, et tout. » Donc, j'ai reçu un téléphone, et personne ne sait... Euh... Voilà. C'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Regardez <rire> vraiment des histoires. J'ai reçu le téléphone, et personne ne sait qui. <rire> tout va bien. Voilà. Bon, après, c'est un bon téléphone, encore une fois. Ça n'empêchera pas que... Bon, après, au bout d'un moment soit celui qui me l'a envoyé va me contacter en disant hey, tu l'as reçu tout compte fait et dans ce cas bah voilà. et sinon il bah, y aura quand même une review après si y aura un live Aliexpress bah si ça vient de presque chez eux on fera un live si ça vient pas de chez eux bah écoute euh, on fera peut-être juste une review parce que le téléphone il est quand même vraiment bien je l'ai reçu il n'est pas excessivement cher hein, il fait moins de il fait environ 200 250 balles en plus il arrive en Europe et tout donc bon après c'est cohérent de faire la review de ça mais voilà <rire> qui qui me l'a envoyé on parlera également de nouveaux téléphones, bien évidemment le Redmi K50 et le Xiaomi Mi 12, qui pourraient arriver cette fin d'année, en fait, hein, avant cette fin d'année, avant Noël, avec des SD898, alors hein, j'en rappelle le meilleur processeur du marché actuellement, c'est le 888. Ensuite, il y a quelques smartphones sporadiques qui ont le 888+, voilà, avec un petit score de 900 000 sur Antutu quand même, hein. Attends, déverrouillage sur l'écran, je vais te faire voir tout de suite. Euh, ceux qui n'ont pas vu mon Instagram, ceux qui ont vu mon Instagram, ils ont vu que j'ai déjà reçu le téléphone, donc là de me suivre. 863 000, hein, quand même, euh, le petit processeur. Euh, 860... Euh... T'entends le bruit Est-ce que t'entends ce petit bruit Regarde, attends, mais il y, y a mieux. Je peux Regarde. Là, c'est le ventilo, OK. Vitesse maximum. Vitesse normale et on éteint le refroidissement. <rire> on en parlera tout à l'heure dans les reviews à venir, parce qu'en fait, en théorie, on pas le droit de vous faire voir. Euh, donc, le Redmi K50 et le Xiaomi Mi 12, alors, il devrait avoir le même téléphone, le même processeur, et c'est un peu la stratégie, ça veut dire qu'il y aura le, certainement le Xiaomi Mi 12 qui va sortir avec ce processeur-là, et certainement tout ce que Xiaomi fait de mieux, hein, bien évidemment. Et ensuite, si vous n'avez pas le budget, vous attendez un petit peu et il sortira certainement euh, quasiment la même version, mais euh, renommée Redmi K50. C'est un peu la politique de la marque, avec certainement des spécificités peut-être un peu moins bien, mais on aura quand même toujours un bon téléphone. Alors on parle de la photo, le K50 Pro serait livré dans sa déclinaison la plus haute, avec la 180 pixels, c'est tellement comme le Mi 12 et tout, et qu'il y aurait une version euh, K50, voire K50 Lite, avec des caméras de 50-48. Voilà. Donc il y aura toujours une gamme En fait, chez Xiaomi, où bah, ce n'est pas les la même marque, c'est pas la même usine, mais ils ont quand même un peu les mêmes modèles. Donc Xiaomi, Redmi et Poco, alors Poco qui sont juste carrément du pompé de chez Redmi, il y a toujours une similitude entre les modèles, et c'est pour ça qu'on l'a vu dans la dernière review du du Redmi 10, beaucoup m'ont dit, ouais, mais attends, chez Poco, on a quasiment la même chose, déjà, au même prix, avec mieux, quoi. Donc, ça va ça devient compliqué, hein, où les marques jouent contre... Les marques, entre du même groupe, jouent les unes contre les autres, donc c'est un peu relou. On parlera des Samsung S22 ou S22+, alors que oui, j'étais quand même en train de me dire j'ai quand même... Bon, ça va, on fait de la review, mais bon, j'aimerais bien un bon téléphone avec un grand écran d'au moins de 6,8, 6,9. Il y a le Samsung Note qui fait 6,9, le Samsung euh, S21 Ultra qui fait 6,8 et tout. Je me dis oh, 6,8, ça pourrait être pas mal. Bah, bon, putain, il est encore cher. Hein. Oh la vache Ah oui, attendre que le S22 sort. Ouais, mais bon, attends, on est un peu geek. Si t'attends le S22 pour acheter le S21, tu as quand même un téléphone de retard. Je, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre avec ça dans ma conscience, de savoir qu'il y a un nouveau qui est sorti, que j'ai encore l'ancien. Non, je déconne, j'ai juste pas de thunes. <rire> j'ai pas de thune. Mais, mais sinon, voilà, j'ai commencé à regarder, j'ai rien, ah, pas moyen, 4x100 frais, un petit 7LM, un rein. Alors, j'en ai qu'un qui marche, les deux. Mais bon, prenez-le. Tant pis, l'autre, on, on, on drainera. <rire> bon, on parle des S21 et S22 qui arriveront donc l'année prochaine, et forcément, on est sur de la machine à fantasme. Avec... Alors, c'était là où Samsung était toujours un peu en retrait sur le zoom optique, zoom numérique, mettre des pixels et taper dans l'image, tout le monde sait faire, mais faire un zoom numérique, ils ont toujours eu un petit peu de mal, et ils pourraient arriver à faire mieux que leur pauvre zoom 3 fois, avec un zoom 10 fois optique, qui permet de moins taper dans les pixels, et après, bon, les pixels rattraperont un peu le dossier. Donc, il faudra vraiment attendre. On parle vraiment plutôt que de caméras 50 millions de pixels, mais des caméras, c'est des 50 millions de pixels avec double pixel par, euh, par pixel. Enfin bon, voilà. donc ça veut dire au lieu d'avoir 108, tu que 50, mais tu en as deux par pixel. Ça peut être intéressant et gageons que Samsung doit sortir un peu les doigts du cul parce que s'ils veulent nous sortir des téléphones un peu à 1000, 1200, 1500 euros, il va bien falloir qu'ils sortent quelque chose de plus puisque les Challengers aujourd'hui arrivent à, à 1000 euros. On a déjà euh, ce qui se fait de mieux dans les grosses grosses marques. Donc on ne peut pas sortir le même à 1500 euros, il faut arriver à, à raison garder. On parlera également donc du coup du Redmi 10. La bah, team du coup, voilà. Le Redmi 10, un téléphone qui Alors, je me suis trompé. J'ai dit full HD dans la vidéo parce que je ne pas je sur ma fiche. J'ai marqué HD. J'étais en train de faire le Ulephone Armor 12 en même temps. Il était HD. Je me suis dit, oh, mais il est que HD. Et puis, et puis après, je me suis rendu compte que peut-être je ne m'étais pas vraiment trompé puisque quand je l'ai reçu, c'était une pré-version. Et elle me l'a bien dit parce que moi, je regarde, j'ai NFC. j'en la sur l'affiche qu'elle m'a envoyée après. Bien, parce que le téléphone est arrivé un peu plus tard chez eux. Euh, je vois bien marqué euh, NFC. Genre, sur le téléphone, je dans les menus. C'est parce que Xiaomi, c'est de la merde. Hein. Leur ROM vraiment. Je dis pas ça parce que j'ai un Xiaomi, mais c'est horrible. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas, il y a plein de trucs de sécurité, de trucs. C'est horrible, vraiment. Donc je cherchais dans les menus, dans les sous-menus. Je dis, peut-être ils l'ont caché, le NFC, tu vois. Il n'est pas dans le menu déroulant, il n'est pas dans les sous-menus, il n'est pas dans la connectivité. Je dis, peut-être ils l'ont caché, je l'ai pas vu. Si je dis que le mien n'a pas de NFC et qu'il y en a un, ils vont encore me faire défoncer. Donc je dis, bon, bah, écoute, le mien, il en a pas, normalement, eux, ils disent qu'il y en a un, peut-être j'ai eu une préversion. Et le jour de la publication, elle me dit, « Ah oui euh, Au fait, on vous a envoyé une préversion, et, et euh, vous le vôtre, il a pas de NFC, mais euh, les clients, ils auront bien aimé le NFC. » Je dis bah bravo, je dis bah bravo, heureusement que dans la vidéo, donc le mien n'a pas de NFC, et le mien apparemment, le Z Device ne fonctionne pas du tout, et apparemment le Antutu non plus, donc il y a vraiment des chances que j'ai une pré-version qui soit encore bien buggée, et qu'il va falloir une mise à jour pour corriger ça, le fait que ZDVS ne marche pas, que tout donne un score pourri, que j'ai pas de NFC, enfin bon... Ah. Voilà, bon après le HD full HD, là par contre c'est de ma faute, on est d'accord, on peut pas mettre tout là-dessus. Bon, le téléphone il est sympa, 50 millions de pixels, 5000 milliampères, mais comme beaucoup me l'auront dit, à 120, 130 euros TTC, oui, mais à 159 euros, il y a quand même pas mal de challengers. Beaucoup ont acheté du Realme à ce même prix TTC en France avec des spécificités un peu mieux voire ont acheté du Poco par exemple il y avait des grosses promos par exemple sur le F3 et choses comme ça donc on du Poco au même prix et puis forcément bah, Redmi, Realme, Poco euh, voilà c'est tout à peu près pareil donc il suffit que la fiche technique d'un soit un peu meilleure pour le même prix bon bah là le fait de la nouveauté à 159 euros TTC livré de France beaucoup vont dire ah, bah, ça vaut pas c'est pas l'affaire du siècle quoi. il y a déjà euh, des équivalents au même prix des fois ils sont peut-être un peu plus anciens mais qui peuvent être un peu moins chers la caméra 50 millions de pixels a pas fait des miracles en photo et en vidéo. Donc, ben, voilà, la vidéo est tombée. La vidéo fera ses vues, bien évidemment. On est obligé d'attendre, nous, le 30, de la voir parce que le vendeur n'avait pas les précommandes avant le 30 et tout. Donc, un petit peu en retard sur ce téléphone-là, même si on fait partie des premiers, et pas un téléphone de ouf, euh, autant qu'on l'aurait voulu. Bon, par contre, une des bonnes nouvelles, euh, c'est que Honor va nous renouveler le X... Euh, alors, il y avait déjà un x Max... Un X10 Max qui était uniquement en Asie, qui n'était pas donné, hein, 450 euros je crois sur AliExpress en import. Il y avait un X20. Alors là, il y avait un X10 Max qui faisait de 7,09. Donc là, ils vont nous proposer un X20 Max qui reviendra sur les smartphones avec un écran de 7,2 pouces. Que je veux. Voilà. 7,2 pouces. En plus, forcément, ils vont, mettre, euh, voilà, ils vont en faire une espèce de bombe atomique. Ils vont mettre le Dimensity 1000. Ceux qui pèsent, on a le Dimensity 700, il y a un 800. Ah, Dimensity 1000 le meilleur de chez Mediatek, bah ça va nous faire quand même un joli petit téléphone hein, avec un 7,2 pouces. Moi, je pourrais kiffer. Pour peu qu'au niveau des caméras, ils tiennent bien la route. De la charge rapide, forcément, bah, l'autre avait un 22,5 watts et que celui-là aura une meilleure batterie, aura une meilleure charge et une meilleure batterie. On est pas mal. À voir à voir ce qu'ils vont nous proposer puisque 7,2 pouces, moi, je pourrais craquer. Si la photo... Il y a un Dimensity 1000, ils vont pas nous mettre une photo... Euh... 16 millions de pixels à l'arrière, euh, toi. <rire> en EOM, là, pourri. Voilà, ils vont nous mettre un truc bien. Donc euh, à voir et tout, parce que c'est peut-être celui-là qui m'orienterait peut-être plus. Plus que le que le Nubia, on en parlera tout à l'heure. AGM, AGM is back. alors AGM je rappelle c'était une grosse marque de, de téléphone résistant qui nous avaient déjà proposé des téléphones, alors après ils ont abandonné puisque leur premier téléphone on l'a eu, puis ils attendaient la mise à jour sous Google qui a mis mais un an pour avoir l'agrémentation officielle Google, donc ils sont arrivés un an après, donc le téléphone avait pris un an dans la gueule, donc il était bien mais il est surtout cher, et euh, il avait un an de retard par rapport à la technologie. Donc là, il nous propose un téléphone, apparemment au niveau de l'annonce, parce qu'ils ne nous ont pas contacté tout, j'ai juste vu la... je suis abonné à leur chaîne, et leurs vidéos sont nulles, bidon complet. mais bon, c'est pas grave. Euh, un AGM H3 avec un écran de 5,7 pouces, il a une caméra arrière avec vision de nuit, pas mal, batterie 5400 mAh, Android 11, et il est vraiment en promo, très sympa, à 135 dollars. Alors, quand on regarde le design, surtout, mais ça me rappelle, on a, on a déjà vu le même chez Vivo et tout, oui. Alors souvent, encore, je rappelle, en Chine et surtout en Shenzhen, il y a... Je sais pas, il y a 6... 6 usines qui tiennent le marché en elles-mêmes, dont trois grosses usines qui tiennent précisément tout. Donc forcément, quand les marques veulent faire fabriquer un téléphone, bah souvent, euh, elles vont dans une usine comme ça, elles disent « voilà, bon, qu'est-ce que vous avez ?» Et souvent, un peu comme un fabricant de bagnole, les usines lui disent « voilà, on a soit ces modèles-là qui sont prêts, qu'on a juste à modifier, soit on a ces châssis, donc les cartes-mères, puisqu'en fait, le, le processeur définit un peu la carte-mère, et après, bah, ils sont obligés de fabriquer autour, hein, ils ne peuvent pas inventer un nouveau truc. » donc généralement ils leur disent bah voilà par exemple soit on prend une carte mère et on refait un truc autour mais bon il y aura des coûts puisqu'il faut faire les moules les choses comme ça je rappelle, chaque moule pour faire un truc c'est 10 000 dollars à chaque fois donc euh, t'imagines je vois que tu peux faire un truc différent alors sinon on a ce, ce form factor là et tu sais voilà, donc on peut prendre ça et après bah, de celui là c'est facile pour eux une fois qu'il y a la carte mère et le châssis de dire bon, on met une caméra meilleure on met un peu plus de RAM un peu plus de ROM l'écran après ça reste de l'assemblage mais il faut un châssis comme une bagnole donc souvent, ben, à mon avis, ils ont dû aller en disant, ça doit venir, je ne pas dire que c'est le, le même que le Dougie, mais Dougie, à mon avis, il fait fabriquer ce téléphone dans la même usine que, euh, encore une fois, les usines en Chine ne sont que des usines d'assemblage. Hein, ils prennent une vitre, un LCD, un composant, et euh, les usines, souvent, euh, ils reçoivent les composants de partout, et ils font que l'assemblage. Donc de, de usines, encore une fois, elle ne fabriquent pas, ce n'est pas Tesla, elle ne fabriquent pas de A à Z, c'est des assembleurs. Donc le téléphone ressemble un peu L'intérêt, c'est quand même, il est quand même pas cher Au niveau des caméras 13 plus 12 plus 2 Alors encore une fois, hein, tu qu'est-ce que Quel budget vous avez Tu vois là, moi mon téléphone, je veux pas qu'il coûte plus de 90$ dollars à fabriquer complet Donc bah, là l'autre il dit, il de main d'œuvre, euh, Les pièces, faudra réduire un peu La caméra arrière euh, aura de l'infrarouge Avec clairement dans l'obscurité tout Android 11, 5400 mAh Étanche, résistant Bon, <rire> la même merde que les autres le, le, Voilà, on est dans le téléphone qui sont Relativement similaires, même design, même form factor et tout. Eux, ça leur permettra certainement de vendre un téléphone bien moins cher et peut-être de se relancer un peu dans le game, puisqu'à vouloir faire des trucs trop haut de gamme sans avoir la notoriété de la marque, et eh ben euh, les gens ont un peu de mal à mettre autant euh, à la poche. Voilà. On parlera également du Realme GT Neo 2. Alors, il existait un Realme GT, forcément. Après, il y a un GT Neo qui était sorti en Inde, euh, en Chine. Et là, apparemment, ils vont sortir un Neo 2 qui sera bah, certainement une version améliorée. Ils annoncent qu'il sera bah, forcément une version mise à jour en Inde. Une des bonnes choses en Inde, c'est que certainement, il y aura les services Google, donc on pourrait peut-être plus facilement en trouver sur Internet en version globale. Euh, un téléphone qui serait un peu plus fin, un peu plus léger. On aurait trois caméras arrière, 64 plus 8 plus 2. Complètement la norme. Attention, 50, 64, maintenant, il n'y a plus de grosses, grosses différences hein, au niveau de la qualité. C'est surtout au niveau du traitement hein, que ça va jouer. De l'USB Type-C, euh, l'écran 6,62 pouces, avec bon, forcément qui, qui balance jusqu'à 120 Hz. On pourrait avoir un Snapdragon 870, une batterie 5000. Bon, bah, euh, la routine, me direz-vous. dire, là, maintenant, ces configurations-là ne font plus 8, plus 128, un hein, Snapdragon 870, ça fait plus trop rêver personne. À part que, bon, il ne va pas être donné. Hein, on va plutôt être sur du Premium Plus, là. Ah ça sent les... moi je dirais que ça sent les 500 balles presque hein. euh, Là ça va être dur de, de faire 200, 300 euh, À voir, à voir ce qu'ils vont faire pour l'Inde et tout euh, Par exemple Bon on parlera des refus à venir, bien évidemment Alors demain il y a la vidéo du Hulophone Armor 12 Elle est prête, elle est dans la boîte, je l'ai fini hier et tout, elle tombera demain Aujourd'hui je savais pas, j'attendais l'autre picno avec ses montres là je vous raconte un peu l'histoire. Il y a un mec qui me contacte de ses 70 mai, filiale de Xiaomi, qui fait leur propre montre, la montre Memo. il me dit, voilà, oh faire la review. Je dis, bah, écoute, très bien. Je dis, tu payes, on fait la review. Ah ouais, mais on paye à 21 jours. <rire> il fois que vous avez publié, euh, il faut faire un contrat et il faut nous envoyer le script. J'allais vous faire foutre. Il y une montre à votre 40, 35 dollars, je crois. Donc je laisse tomber. Là, samedi, vendredi, il m'écrit, me dit, oh là là, mais alors, on est à la bourre. C'est bon, on accepte toutes vos conditions. Vous nous envoyez un, un draft, on paye. <rire> Vite, il faut. On est trop à la bourre. Pas besoin de script, pas besoin de rien. Tout est merveilleux. On est plus gentil. Donc samedi, je me fais chier, je fais la vidéo. Je commence vendredi, je finis samedi et tout. Sur les rotules, j'envoie. Samedi avant midi, je voilà la vidéo. Parce qu'il y avait la promo qui finissait samedi en plus. Et pas de nouvelles. Nouvelle lundi, il m'écrit, me dit, ah c'est bon, la vidéo très bien. Euh, « Vous pouvez la publier aujourd'hui ?»« Ah non, aujourd'hui, émission payée aujourd'hui, pour pouvez la mettre aujourd'hui ?»« Non, lundi, j'avais quand même le raid 10 je peux la vous mettre mardi ou jeudi, parce que demain, j'ai déjà une vidéo prévue. »« Ok, euh, ok. » Après, ils me réécrivent en fin d'après-midi. « Vous pouvez vous inscrire sur un site à la con, là ?» C'est une espèce de plateforme d'affiliation, truc. « Vous pouvez vous inscrire là, et tout, c'est eux qui vont vous payer. » J'ai quoi J'ai rien du tout. Je fais de chier avec vos trucs. J'ai non, non, je vois vous payer. Ah ouais, mes trucs, il faut... C'est nos conditions. Alors <rire> les mecs, oh, ils vont casser les couilles. <rire> casser les... Nico, au bout d'un moment, il lâche le morceau. Il me dit écoute, il me dit je vois directement avec eux. Il me dit vois avec eux. mais Je comprends pas ce qu'ils veulent là. <rire> Donc la vidéo, bah, elle est pas tombée en soi. Il me casse les couilles, puis la vidéo elle tombera, semaine prochaine ou semaine... Je mettrai mon lien d'affiliation, la vidéo elle est faite, de toute façon... Ben non, c'est pour rien, c'est pour rien. La vidéo elle est faite, les montres va être 35 balles, on ne casse rien, hein. vraiment, les montres en plus. Montres connectées, SpO2, BPM, enfin bon. Rien de ouf, quoi. Mais bon, je mettrai... On verra, on verra comment ça va se passer. Mais ils sont assez relous Donc, Ulof Armor 12 demain. Euh, Peut-être aujourd'hui la montre s'il si une payé son altesse ou pas. J'ai le F-150 2022 22 qui sera... Il est où Il est là. Le F-150 2022 22 qui est une évolution. Donc le deuxième, mar... le deuxième téléphone de la marque F-150. Après le R20... Non, je ne sais plus comment il s'appelait l'autre. Voilà. r 2022 22 pareil, pas de fiche, pas de prix. Euh, voilà, donc je vais essayer de, b... de, de bricoler avec ce qu'il y a dedans et de faire une review. Puis après le prix, bah, quand elle me le donnera... On le mettra dans la description, parce que là, il faut que la vidéo j'avance. On a les Kimi Watch, <rire> deux Kimi Watch, d'un mec qui travaillait chez Blackview, après qui travaillait chez une autre boîte, et maintenant qui travaille pour eux, pour Kimi. Il m'a envoyé deux montres connectées, qui sont pas Mylène, qui ressemblent un peu à la Huawei GT. Enfin, il en... Je lui ai demandé exprès de m'en envoyer deux, parce qu'on se connaissait bien, j'écoute pour le même prix, en vendant deux. Comme ça, ça permettra de comparer un peu, de faire connaître la marque. Les, euh, les micros sans fil LARC 150, pareil, c'est payé, c'est acté. Ça tombera certainement la semaine prochaine, les petits micros sans fil de la marque LARC. C'est une grosse, grosse marque hein, au niveau de l'audio et c'est vraiment bien. Ça permettra d'avoir des alternatives au Synco qu'on avait déjà eu. Le Red Magic 6S Pro, parce qu'ils ouais, m'ont gâté, hein, Nubia. Ils m'ont pas envoyé le 6S, ils m'ont envoyé le 6S Pro. Alors, c'est la version moi 6S Pro 12 plus 128. Plus micro SD sur le côté Alors euh, Le lancement il est bientôt là Officiel euh, début septembre Donc j'ai pas en théorie le droit de vous en donner Plus que ça Bon il reprend bon, il a une jolie coque Il reprend le design de la série euh, Nubia machin Une des particularités Que je peux vous confirmer tout de suite C'est qu'il y, y a un ventilo là En fait là ça aspire l'air d'accord Ça passe dedans et ça le ressort ici C'est pour ça que Alors attends, il y a le touch euh, in display attends, Quand ça marche Voilà Ici Là, tu as un petit bouton, tu vois. Tu allumes le ventilo, et je te fais voir. Et là, on entend l'air qui rentre ici et qui sort là. Et tu peux régler la vitesse. Voilà. Ça, c'est une des particularités euh, de ce téléphone-là. Bon, caméra, euh, enregistrement vidéo. Bah, il a un Snapdragon 888+, plus. Euh, enregistrement vidéo jusqu'en 8K. <rire> voilà, voilà. Stabilisé, bien évidemment. Attends, je te fais voir, rien ça je peux te faire voir. Regarde. Enregistrement ultra HD jusqu'en 8K. <rire> et il y a la stabilisation en haut là. Euh, stabilisation plutôt efficace hein. en haut là. et euh... hein? hey, me voilà en 8K. Voilà, regarde. Trop bien. Euh... Pas mal, pas mal, pas mal. Mais, alors, est-ce que 6,8 pouces, ça correspond vraiment à ce que moi j'attendais avec le Samsung 888, photo, 64 de pixels avec stabilisation jusqu'en 8K, très très propre, avant, arrière et tout, d'enfer. Le seul tout petit bémol que je vais dire, c'est qu'il est très ciblé gaming, avec, alors, il y a un bouton là pour passer en mode gaming, et là, tu as deux petits euh, joysticks, ici, là, pour, pour jouer, et le ventilo et tout. Il est très ciblé gaming, et euh, malheureusement, je ne joue pas du tout. Moi, je veux un bon téléphone comme ça, 6,8 pouces. Et le seul petit bémol que je pourrais vous dire, c'est que moi, j'aime bien l'utiliser en moto. Je le mets sur le truc-là et je m'en sers comme GPS pour la moto. Et quand il pleut, bah, j'aime bien me dire « Ouais, bah, le téléphone, il est étanche ou pseudo-étanche, donc je suis tranquille. » Là, le problème, avec ces trucs de ventilo sur le côté, là, il n'est pas étanche du tout. Et je me dis « Ah, pour la moto, c'est chiant parce que dès qu'il va commencer à pleuvoir un peu, je vais flipper ma race en disant « Oh, s'il y a de l'eau qui rentre dans le bordel, là !» Autant, autant le Mi 11 Lite, je le laisse dehors, ça va, quand il pleut, ça tombe pas non plus dedans, de ouf. Mais là, je me dis, avec les écouteurs sur le côté, avec le ventilo, je me dis, ah, si l'eau, elle rentre dedans, ça va mal se passer. Donc, je me dis, ah, peut-être que, euh, que le Honor X20, X20 Max, alors au pire, bah, cela là me en échange d'une review, bon, je leur vendrai toujours bien, l'autre aussi, et puis, euh, et acheter un X20 <rire> Par exemple, le mec, je vais jamais arriver à choisir. Le problème, c'est qu'il y a toujours un muet qui arrive après et j'arrive pas à choisir à changer mon téléphone. Donc, Nubia, Red Magic, c'est fait. Ruimi, GT Master Edition, vous connaissez l'histoire. J'attends juste que les deux, les, mon équipe de 1-1, là, elle confirme qu'elle qu demande au, à la marque ou au vendeur si c'est bien lui qui l'a envoyé, que le mec confirme. Ah oui, c'est moi. Donc, il valide le, la demande de live parce qu'il va qu'ils doivent se faire rémunérer eux. Donc, et après, on peut planifier une date de live et de review. Donc, en gros, il y aura le nouveau qui sera sorti l'année prochaine. <rire> il y aura un GT Master Edition euh, 4 qui sera sorti d'ici là. Mais nous, on pourra faire un live and review voilà, après la bataille. J'ai eu confirmation hier de Cubo qui m'a bien, bien envoyé le Cubo Max 3. Ça y est, j'ai le tracking. Donc là, mieux qu'il va me l'envoyer, c'est j'ai le tracking. Donc, le Cubo Max 3, encore une fois, c'est euh, 6,9 pouces, 100 balles, nanana. Il est parti. Donc, voilà. Donc là, encore une fois, ça fait partie des de téléphones. Donc en téléphone, j'ai quoi J'ai le F150, j'ai celui-là, j'ai le Realme et j'ai toujours le Note, euh, le Hulophone Note euh, 11P, je crois, un truc comme ça. Un nom un peu chelou comme ça. Voilà. Ça, c'est pour les reviews à venir. Il y a quand même du, du lourd, hein. Kimi, l'arc, l'Insta360, je l'attends. La Nubia Red Non. Un, il y a un nouveau Dreamy euh, D9 qui va arriver aussi. Et il y en a un autre pour le mois d'octobre qui fait Dreamy, qui fait lavage. Enfin, c'est une espèce de aspirateur balai, mais qui fait lavage par contre par terre. Tu vois, avec le, le socle dedans et tout. Là, pareil, on devrait arriver. Cool pour le un espèce de truc pour la vidéoconférence et tout. Donc là, je l'ai reçu, il faut que je vois comment faut gérer la review, ça a l'air un peu compliqué. L'arc c'est bon, le mi. Alors j'ai un air dryer, rodmi ça j'ai pas de nouvelles. IceFast non plus, Ugreen a disparu. Et au ZVIZ, il y avait une nouvelle caméra à l'entrée avec l'éclairage. Enfin, c'est un truc d'éclairage qui intègre une caméra dedans et tout. Pareil, pas reçu. Pourtant, ils ont payé. Donc ils ont payé, par-dessus de produits, tout va bien. <rire> ça ça j'aime bien. Maintenant, ça va être comme ça. C'est vous payez d'abord. Pour... Si on n'a pas les produits que vous voulez pas répondre, après c'est un autre délire. Allez, on parlera un petit peu des films et séries télé de la semaine. Ce week-end, il y avait donc bien évidemment l'UFC 28. Euh, l'UFC du 28 août c'est pas l'UFC 28 l'UFC du 28 août euh, alors euh, Shikaze euh, pas de mauvais jeu de mots avec euh, on aurait pu dire un, une marque d'animal euh, qui grimpe dans les seins dans les, dans les singes dans les arbres et tout le mec il défonce quand même hein, est un, il est en mode euh, kickboxing euh, on voit que le mec il vient du kickboxing euh, il envoie sa race c'est la carte hein, euh, Barbosa versus Chikadze, euh, c'est la main carte et tout il était pas mal hein, le dernier le, tous les combats étaient pas trop trop mal en fait hein, ça envoyait bien du steak mais le dernier euh, putain il est tout maigre tout grand euh, pff, il envoie du steak hein, euh, plutôt pas mal il y en a un autre prochain je crois début septembre là il y a une autre tous les week-ends il y a Ultimate Fighting ça fait extrêmement plaisir et enfin et enfin c'est Sébastien qui m'a écrit il, me dit, eh, ont, il y a il y a 6 2 épisode 1 qui a recommencé voilà. alors c'est vrai qu'on avait déjà vu la saison 1 et tout encore une fois l'histoire de dans le futur des gens qui de le futur a complètement perdu la, la, la partie en couille et tout donc là tout le monde a perdu la vue c'est un peu une histoire biblique, hein, encore une fois. C'est tout le monde a perdu la vue, donc tout le monde est aveugle, ok Donc alors, ils sont dans un, meugle, hein, dans un monde où tout le monde est aveugle, donc ils essaient de, de vivre comme ça et tout un peu. Mais ils arrivent quand même à se battre entre eux, et tout. Tout va bien, hein, quand même. Hein. Il y a quand même des clans, de la guerre et tout. Et forcément, il y a des enfants qui naissent et ces enfants voient. Et comme ils voient, ils voient la vie comme elle est par rapport à tous les autres gens qui ne voient pas. Alors, encore une fois, c'est biblique. Hein. Voilà, nous on est dans un monde là où. On croit voir, mais on ne voit pas. Il y a des gens qui naissent, qui eux voient la vérité, ils voient la vraie vie et tout. Et euh, voilà, donc ils sont les élus, les dieux, les ou pour eux, les sorcières. Gros casting pour la saison 2, hein, puisque on a bien évidemment euh, notre Aquaman préféré et Batista. Hein, donc en, en plus, ils sont frangins, hein, les deux dans l'histoire. Voilà, encore une fois, ils sorte frangin. Hein. Enfin, c'est une furieuse, hein. c'est une furieuse version Apple. Euh, voilà, donc ils sont frangins et tout. C'est pas mal. Premier épisode qui dure quand même 50 minutes, hein, presque une heure d'épisode. Je trouve que ça fait beaucoup, mais euh, ça fait de vrais très épisodes. Bon, les décors sont incroyables. Après, c'est quand même très malaisant parce qu'ils sont aveugles. Mais pff, ils sont aveugles, mais ils sont bien maquillés. Ils sont aveugles, bien maquillés, la barbe, le make-up et tout. Euh, les décors, les décors sont incroyables et tout. Donc bon, bon on passe un moment. Après, c'est un peu trash. Hein. Et le, voilà, <rire> c'est un peu gore. Mais euh, non, c'est pas mal. Ça se regarde bien. Après, c'est pas la série de, de l'année. Mais c'est un peu malaisant, euh, je sais pas, on... j'ai un peu de mal, mais c'est quand même très très agréable, je regarde ça. Et sur mes, euh, mes réseaux à moi, il n'y a toujours pas eu IF, euh, saison 1, épisode 3. S'il y en a un qui a des liens torrents, euh... <rire> parce que les liens en direct download, je crois que vous m'envoyez des trucs, c'est relou, hein, euh, voilà. Mais euh, s'il y en a un qui a des torrents pour euh, saison 1, épisode 3, là, en français ou en VOST, je suis preneur, hein. Ou au moins le nom du site, ou je sais pas, parce que Torrent Neuf, là, il est toujours pas mis. Euh, voilà. Donc, soit il n'a pas eu la semaine dernière, et j'ai rien loupé, soit, euh, soit j'ai tout loupé. Voilà. Après, genre deux semaines d'avance. Voilà. Euh, C'est tout, et après sur Netflix, il n'y a rien de bien en ce moment. J'essaie de zapper un peu, mais a rien de bien. Si je tombais sur un truc, là, euh, les tatouages, ils refont des tatouages par-dessus les autres et tout. Ouais, il faut refondre des tatouages. T as un petit tatouage comme ça, là, dégueulasse, il pas avec un tatouage comme ça. Bien sûr, ils arrivaient à le couvrir. <rire> La gouache. <rire> voilà. Il y avait un autre truc que j'avais vu sur YouTube où le mec, il prenait des tags, il reprenait une ligne du tag pour en faire un autre. Là, c'était plus sympa. Voilà. Après, c'est Netflix, il a pas... Je vois que les prix augmentaient, rendez-moi mon argent. Hein. C'est nul. <rire> Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Je vous rappelle, on se retrouve demain entre 18h et 19h pour un live, en deux parties, un live rétro avec l'histoire ancienne. En plus, Et comme je suis avec mon pote, c'est-à-dire que je réparais des télés des métoscopes. Je connais tout ça, moi. Les télé à tubes, les métoscopes et tout. Euh, je faisais partie de la dernière année qui réparait des télé à tubes et des métoscopes. Alors qu'à l'école, j'allais, puis j'achetais à l'époque les années laser, et on faisait voir au prof il y avait des... Oh les plasmas, les LCD, les DVD. Et puis le prof il nous disait, oui, c'est ça l'avenir, à force, notre métier va disparaître. Bah putain <rire> Ça bien fait, ça bien fait de me le dire avant de partir. Hein. <rire> voilà. donc Donc, on me permettra de parler un peu de tout ça. La technologie qui était complètement à l'époque et tout qu'on a complètement oublié hein. DCC, CC, des CC je veux dire. C'était une technologie qui était pourtant très, très révolutionnaire. C'était une très bonne idée de Philips et tout. Voilà. On parlera de tout ça demain. De Cette technologie-là, que en plus j'ai eu et que j'ai testé et que voilà et qu'on en parlera, qu'on, qu'on d'engranger de, un peu le truc et tout. Et puis, j'irai acheter des Pokies cet après-midi. Trois Pokies à des parfums un peu surnaturels là. Et puis, on fera une dégustation de poky en même temps, et puis chaque fois, on essaiera de, de déguster trois produits différents que j'achète directement en Thaïlande, dans les magasins. Souvent, les meilleurs viennent du Japon, quand même, hein. on, en, on sera un peu d'accord. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 18h, 19h. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour l'émission. Si tu as passé un bon moment, de mettre un petit commentaire en disant commentaire, un commentaire, je fais le taf, je soutiens l'aventure, c'est trop bien. J'adore, merci beaucoup à tous ceux qui disent qu'ils adorent l'émission et tout. Ça fait extrêmement plaisir parce que moi je suis tout seul là, je ne me rends pas bien compte, mais il y a beaucoup d'entre vous qui kiffent vraiment cette émission-là et, et moi ça me fait trop plaisir. Et je vous réponds, je dis merci, ça fait trop plaisir aussi que ça fasse plaisir. Voilà, on est entre plaisirs. On n'est pas entre guerres, hein, mais on se fait du plaisir entre nous. Voilà. <rire> Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, surtout restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Et maintenant, rendez-vous demain, 18h-19h, pour le premier live en mode mercredi. Voilà, c'est Sébastien qui régale demain. C'est grâce à lui qu'il y a l'émission, donc profitez-en. Et grâce à nos 46 tipeurs, plus Sébastien, bien évidemment. Merci à eux, merci à vous, merci aux pouces, merci aux commentaires, merci la vie, merci le Non, le, Non, non, lui, non. Non, lui, lui c'est un enculé, le Covid, il nous a bien fait chier, hein, quand même. Quoique, pour voir, ça va bien changer des choses. Euh, allez, bonne journée, bye bye.